Le BIT ah bon. j'ai. <rire> On va y arriver. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire> Le but GMP est une formation en 3 ans qui vise à former les techniciens supérieurs dans le monde du génie mécanique et de la productique. En BUT, génie mécanique et productique, on a des SAE, des situations d'apprentissage et d'évaluation, qui sont en fait des projets qu'on a sur tout le semestre. On en a plusieurs, entre 4 et 5 généralement, qui sont tutorés par un de nos profs et qui servent à nous guider et à nous amener euh, à être plus autonome et vers une pensée plus professionnelle en fait, pendant notre travail. C'est une formation euh, professionnalisante puisque, euh, dès la deuxième année, on propose euh, en GMP de faire de l'alternance, donc en deuxième et troisième année, avec des périodes d'alternance de 4 ou 5 semaines euh, en entreprise et donc euh, en formation euh, ici à Toulouse. Depuis euh, janvier, nous, euh, nous avons des, des, des locaux euh, vraiment euh, super. Ils sont grands, on a des, plein de centres d'usinage, euh, on a un espace fonderie, tollerie, on peut permettre de, plein de, faire, de faire plein de, de projets qui nous mettent en situation d'entreprise vu que c'est des machines qu'on retrouve après sur place. On a aussi des professionnels qui viennent pour nous former et expliquer comment, cela, comment ça fonctionne. On est passé sur un format de trois ans, ce qui permet à l'étudiant et à l'entreprise dans le cadre de l'alternance de se connaître sur une durée plus longue, de travailler ensemble. C'est aussi un changement profond puisqu'on passe sur un enseignement qui va vers les compétences et les compétences métiers avec aussi des travaux dirigés, les SAE. Et tout ça va permettre aussi à l'entreprise de prendre l'étudiant soit sur 24 mois, soit sur 18 mois, soit sur 12 mois et donc derrière, de pouvoir mieux préparer eh, la sortie en embauche de l'étudiant, euh, de l'alternant, ce qui est quand même l'objectif principal à la fois euh, pour le former et pour l'entreprise. Oui.